Monsieur Alain Jules, vous êtes spécialiste des questions internationales. Je vous remercie infiniment de vouloir accorder cet entretien à la radio francophone iranienne. Monsieur Jules, saillissant de récents événements euh, concernant la Syrie, il y a eu en fait ces raids israéliens contre les territoires, les, contre les objectifs en territoire syrien, euh, qui a suscité en fait de la réaction négative, euh, très particulièrement des, des Russes, la Russie a condamné cette agression israélienne et le président Poutine a envoyé euh, ce, son envoyé spécial, euh, qui se trouve actuellement, M. Bogdanov, à Damas. On parle d'un euh, prochain voyage. Du président Assad en Russie. Vous, comment commentez-vous ces récents euh, événements, développements à propos de la question syrienne, s'il vous plaît? Voilà, bonjour, hein, euh, la radio iranienne. En fait, ce que je vais vous dire, euh, tout dogo go comme ça, euh, il faut établir aujourd'hui, sans ombage, une relation certaine entre euh, euh, Israël et ces terroristes qui saisissent en Syrie. Je crois que les choses sont très claires. Euh, déjà, des euh, éléments de l'ONU ont bien vu comment il y avait un échange de matériel euh, à la frontière, hein, et puis des conversations. Alors, Ban Ki-moon, qui est prompt à, à crier sur tous les toits, n'est-ce pas, n'a rien dit. Les États-Unis ont, ont, ont, ont, ont observé un silence assourdissant à ce qui bien évidemment. Donc, on, on assiste là à une violation des règles et des lois internationales à Israël qui deviennent insupportables et qui risquent de causer effectivement beaucoup de problèmes. D'ailleurs, vous êtes probablement au courant aussi de cette impunité, n'est-ce pas, où des soldats israéliens ont tué carrément un ministre palestinien à vous aujourd'hui sans, sans que personne ne puisse s'offusquer. Bon, pour revenir sur les bombardements, qui ont eu lieu effectivement du côté de, du, du nord-ouest, si je ne m'abuse, du nord-est, quelque chose comme ça, à Dimas déjà, et puis à Damas, à proximité de l'aéroport. c'est encore une violation flagrante des, des lois internationales. Au nom de quoi et au nom de quelles loi Israël se permet-il d'aller bombarder un pays souverain Parce que je crois que la précision vaut la peine. C'est un pays souverain. Est-ce qu'Israël acceptera que demain, lui, soit bombardé c'est avec ce même discours, et personne ne dit rien, quand il dit « oui, nous allons aller bombarder l'Iran parce que l'Iran est en train de développer une bombe atomique ». Je crois que ce monde est tellement injuste, et c'est ça qui crée effectivement le terrorisme. Derrière ce terrorisme-là, Israël qui dit « combattre le terrorisme », non, il ne le combat absolument pas. Les États-Unis ne combattent pas le terrorisme, les pays occidentaux ne le combattent pas, puisqu'ils l'utilisent contre, justement, les, les pouvoirs qu'ils n'aiment pas. Donc, aujourd'hui, on, on le voit très bien euh, avec, c est, c est, avec cette agression, parce qu'il s'agit d'une agression, heureusement que la Russie a condamné, il s'agit d'une agression flagrante qui devrait être condamnée par les Nations Unies. Or, à partir du moment où les Nations Unies ne disent rien, à partir du moment où personne, forcément, ne convoque euh, euh, le Conseil de sécurité par rapport à cette agression-là, je crois qu'il faut voir les règles internationales. C'est-à-dire que à partir du moment où il euh, y a le veto au sein du conseil de, de, de, de, de, de conseil de sécurité, ça pose un véritable problème. Où on fait vraiment la vraie démocratie, c'est-à-dire au sein de l'ONU, en intégrant tous les pays et qu'on des votes. Vous verrez très bien que ce système-là ne pourra pas tenir. C'est-à-dire qu'Israël ne pourra pas tenir. Avec cette violation flagrante de tout. Qui, ils n'ont jamais respecté une seule loi, et accusent tout le monde qui me dit, puisque les déchets sont là, de détester Israël, mais non, il ne s'agit pas de détester Israël, il, il s'agit de dire la vérité, et il s'agit de condamner ça. On ne peut pas attaquer un pays souverain, Ce pas, ça n'est pas possible, on, on, on est quand même au XXIe siècle, il y a un véritable problème. Alors, justement, quand la Russie condamne, et la Russie aujourd'hui est en train probablement, d'après nos informations, de comprendre qu'il y a quelque chose qui se trame. Si, aujourd'hui, l'armée arabe-syrienne est en train de gagner sur le terrain, est en train de reprendre le terrain, on comprend tout de suite qu'il y a un véritable problème, c'est-à-dire que on va probablement dépêcher les Israéliens pour créer le chaos en Syrie. On ne sait pas pourquoi ces gens veulent à tout prix que le pouvoir syrien d'aujourd'hui tombe, il y a quelque chose de louche. Et ces gens-là, soi-disant anti-israéliens, soi-disant euh, euh, anti syrie soi-disant musulmans, ne voient-ils pas ce qu'il ce qu se passe réellement sur le terrain Quels intérêts défendent-ils aujourd'hui quand on voit, euh, n'est-ce pas, comment ils sont avec les Américains qui les détruisent Ils sont. Tous ces plans-là, c'est-à-dire l'attaque de la Syrie. Et ce qui se passe aujourd'hui en Irak, c'est simplement pour détruire euh, les musulmans. Alors, si les musulmans, comme l'Arabie saoudite, ne le comprennent pas, il faut comprendre tout simplement que ce ne sont pas des musulmans. Ils ne servent que la cause de, de, de ce qu'on nomme d'habitude les satans. Je crois qu'il y a un véritable problème dans le monde aujourd'hui. Il faut restructurer les Nations Unies. À défaut, il faut que les pays quittent les Nations Unies. Parce que ça ne sert à rien. C'est-à-dire pays qui sont lésés au sein des Nations Unies. Alors, que fait la Syrie là-bas Que font les autres pays Parce que cette attaque de la Syrie, Rassurez-vous, il faut casser l'axe de résistance. Le Hezbollah, parce que ça, c'est le grand prétexte. Le Hezbollah a des armes, apparemment, et, et puis même les, les, les, les Russes, aujourd'hui, sont plus ou moins piégés et comprennent que ce petit retard de livraison des de, de, de, de, de, de missiles F-300, c'est probablement pour ça qu'on parle de la visite de, de, de, de, de, du, du président Assad euh, euh, en Syrie, ah, en, pardon, en, en Russie je crois hein, personnellement que c'est probablement ça parce que ça est déjà insupportable ces gens ne lâchent jamais rien ne supportent pas la défaite qui est en train de se dessiner, parce qu'eux-mêmes aujourd'hui sont obligés quand même de plus ou moins combattre l'État islamique pourquoi Simplement parce que l'État islamique a frappé les Occidentaux si l'État islamique continuait à frapper les Syriens, à frapper les Irakiens, essentiellement sans euh, aller prendre des champs pétrolifères notamment en Irak, rassurez-vous vous allez applaudir. Vous allez dire que voilà, ils font du bon travail. Ils l'ont dit d'ailleurs, la diplomatie française l'a dit une fois hein, c'est-à-dire que les attentats, tous les meurtres commis par ces gens-là, euh, que ces gens faisaient du bon travail sur place. Voilà, on ne pas les contemporains. Donc voilà, en réalité, ce qu'il se passe réellement aujourd'hui, c'est de détruire surtout la nation arabe. Enfin, plutôt la nation euh, euh, euh, musulmane et là là là vous soulevez mais Jules en fait un point très très important l'objectif c'est de détruire la nation arabe de détruire la nation euh, musulmane l'humain musulmane mais euh, s'agissant du Conseil de sécurité on sait très bien que ce Conseil est bloqué par des euh, puissances qui ont disposé du droit de veto. on peut pas attendre beaucoup de choses d'un tel Conseil mais euh, bon, au, on reste quand même étonné face à cette inaction de l'organisation de la coopération islamique et qui réunit plus de cinquante pays musulmans, Monsieur Jules. Ben, écoutez, c'est assez épatant. Vous le dites, vous le soulevez là justement. C'est-à-dire que on voit comment aujourd'hui les dirigeants, je ne parle pas les peuples, les dirigeants musulmans, en majorité dans quelques pays, qui, qui disent non en majorité, qui se couchent devant les injonctions occidentales. Or, il suffit, je vous dis par exemple, pour que le conflit syrien si s'arrête, euh, euh, euh, euh, et, et irakien, il suffit simplement que certains États arrêtent pendant une semaine, c'est-à-dire le, le Séverniste se au, au sein de l'OPEP, arrêtent simplement de fournir le pétrole, c'est que toutes ces guerres s'arrêtent. Mais les gens n'ont pas cette volonté-là. Pourquoi ben, simplement parce qu'aujourd'hui euh, les dirigeants, euh, euh, notamment arabes, hein, surtout arabes, sont devenus aujourd'hui des laquais de l'Occident. on comprend très bien l'Arabie saoudite avec les bases américaines. Ils se disent que bon, voilà, le, le, le royaume ne peut tenir que si, euh, ne peut pas tenir si les Américains partent. C'est le cas du Qatar, euh, etc., tout, euh, venir, etc. Donc il y, y a ce problème-là avec toutes ces bases militaires qui sont qui encercle pratiquement l'Iran. C'est assez, assez paradoxal, mais c'est aussi réel que ça. Donc, on comprend très bien ce, ce qui se passe dans ces territoires-là. Donc, ce ne sont plus des dirigeants. Ils ne servent à rien. Ils servent les, des intérêts autres que ceux de leur propre pays. En l'occurrence, des intérêts américains. Et aujourd'hui, la diplomatie française, par exemple, bon, je sais de, de quoi je parle, n'existe plus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la France est devenue un suiveur. La France, c'est un laquais des, des, des États-Unis. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a plus une seule décision qui se prend au cœur C'est-à-dire que Washington envoie juste des petites recommandations et puis on suit à la, à la lettre. C'est vraiment triste. Et voilà, la Houma, aujourd'hui, est en train de complètement se désintégrer. C'est très triste. On voit des sunnites, euh, soi-disant, euh, qui combattent seuls Israël, ça c'est la, la nouvelle mode aujourd'hui, quand vous allez dans les réseaux sociaux, euh, c'est ça qu'on dit, et que les, les chiites non, ne le font pas. Et on crée des dissensions où il n'y a pas de dissensions. Alors que la euh, ne doit pas euh, euh, faire -ce, pas, euh, ce genre de, de lutte qui ne sert à rien entre sunnites et chiites et tout ça. Et or ces gens se basent sur ça pour diviser les musulmans, et j'ai bien peur qui parviennent, malheureusement. Euh, Monsieur Julien, une dernière, dernière question sur ce sujet. S'agissant de ces raids israéliens contre les objectifs en fait euh, en territoire syrien, près de Damas également, de la région de Dima, comme vous l'avez dit, peut-on les lier également à ce qui se passe euh, sur la scène de la politique intérieure israélienne, ces prochaines élections euh, oui. anticipées Oui, bien sûr, oui, bien sûr. on sait très bien... Euh, que effectivement, même comme la relation entre Israël et, euh, et les terroristes que, que, que, que l'Occident nomme rebelles, euh, qui, qui pilulent, n'est-ce pas, en Syrie, euh, on sait très bien, euh, Benjamin Netanyahu a toujours été sa méthode. Je crois personnellement que il aurait espéré, n'est-ce pas, qu'il y ait une réaction du Hezbollah, euh, par exemple une, une attaque, ou à défaut euh, euh, une riposte syrienne. Mais malheureusement, il est un peu déçu, je crois. Pourquoi Mais simplement pour une l'élection, pour montrer ses muscles, pour dire que vous voyez, entre tous mes adversaires, je suis le seul qui combat, je suis le seul qui défend la nation, n'est-ce pas, juive. Euh, et voilà, c'est de ça qu'il prévu Et euh, il renforce, comme par hasard, le caractère juif, n'est-ce pas d'Israël euh, Il va mener des raids contre la Syrie, etc. On sait que c'est électoraliste. Le problème, c'est que c'est toléré et aussi je n'arrive pas à comprendre l'opinion publique israélienne qui, qui, qui, qui, qui ne comprend pas que finalement elle est manipulée malheureusement.